Alors on est toujours en direct du festival OA à Jumièges dans une bonne ambiance parce que je pense que ça doit être le groupe Monkey Day qui passe sur la scène OA qui se situe juste à côté de nous et j'ai été rejoint par Georges et Sinap. Bonjour soir, les garçons. Bonsoir. Salut, ça va ou quoi Ça va très bien, écoute, impeccable. Donc du coup je vais vous laisser vous présenter un par un et puis me dire ce que vous faites sur le festival. Très bien. Alors bah moi c'est Georges, je suis DJ sur le festival. Donc initialement j'ai rencontré les organisateurs de OHA à la fête de la musique à Rouen. Mmh. Et donc bah, suite à ça ils m'ont proposé de faire un DJ set lors de leur festival à 22h oh, samedi ça. Ouais au moment de l'open mic c'est ça C'est ça exactement. D'accord, oh, ça va être sympa C'est ça, ça, vers 22h l'open mic. Moi c'est Synap. du coup je suis rappeur, ça fait à peu près 4 ans que je fais du rap. 4 ans que j'écris, mmh. euh, j'ai déjà fait plusieurs scènes, en vrai c'est pas la première que je vais faire ce soir. Peut-être celle-là ça va être la troisième. Et puis euh, du coup euh, Georges est mon DJ que j'ai euh, rencontré il y a peut-être deux mois maintenant et on a fait pas mal de répètes au 106 à Rouen mm -hmm. et euh, voilà ce soir on joue open mic 22h euh, ça, ça va être très très très très très dark, comme ouais. on dit euh, en, en Normandie. Voilà c'est ça. Et euh, <rire> du coup je vais te poser une première question, d'où t'es venue l'idée de faire du rap D'où m'est venue l'idée de faire du rap euh bien. Au début c'était marrant, C'était, euh, j'étais sur les épaules de mon frère, c'est vraiment une idée nulle, il m'a dit euh, fais un truc euh, qui surprend les gens. Moi j'aimais bien faire le con, je me suis dit vas-y je vais poser des mots sur euh, une instrumentale, c'est marrant parce que j'écrivais de base tu vois. Ouais. Et, voilà. Et puis après euh, je trouvais intéressant, en fait ma raison de faire du rap elle a évolué à... en fonction de, avec le temps en fait. Au ouais. début c'était une raison différente, maintenant c'est plus... Euh, philosophiquement parce que je fais des études à côté aussi. D'accord. Je, je suis en double licence à la Sorbonne, euh, philosophie économie. Et du coup j'aime beaucoup euh, allier les deux. Et euh, j'aime bien parler des tabous, des trucs euh, où, où les gens veulent pas en parler. Bah, je fais le sale boulot, j'en parle, j'aime bien parler. J'aime bien dire des trucs euh, en piquants. Fait, en fait tu as évolué au fur et à mesure et de, ce que, tu, de ouais. ce que tu fais. en fait. Je deviens de plus en plus humain même. D'accord. Du coup question pour toi, d'où est venue l'idée de faire euh, du DJ bah, moi, c'est-à-dire que je faisais de la musique depuis déjà tout petit. Euh, J'ai grandi dans ça, mes parents en faisaient aussi. Et en euh, bah, grandissant avec les technologies, on découvre. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment plu tout de suite. Euh, faire bouger les gens, l'ambiance, etc. Le son en général. Donc tout de suite, bah moi, ça m'a attiré. et C'est de là que tout est parti. J'ai rencontré Synap. Ouais. Et euh, du coup, euh, coup est-ce que ça fait longtemps que vous êtes arrivé sur le festival Il y a des groupes que vous avez déjà entendus, que vous avez envie de voir, l'ambiance bah alors nous on est venu pour, euh, pour Rimka surtout, euh, c'est un peu le, le, le GOAT qui est attendu par tout le monde. Je pense aussi parce que aussi pas, vous, êtes pas, je vous, pré, vous êtes pas les premiers à nous dire que vous voulez le voir. <rire> aussi euh, les Neg qui sont quand même euh, des OG un peu euh, du rap, mm -hmm. euh, la 17T euh, très fort aussi. Ouais, bah, il, passe, il passe avant. C'est ça. Enfin, Ils passent juste avant vous et après vous ça. vous enchaînez avec, euh, avec l'open mic. Ouais. Et euh, du coup, si là, en tant que festivalier, vous veniez sur le festival, qu quel type voudriez-vous entendre Un bah... type particulier ou divers et variés Nous, on est de l'école du rap, hein, donc euh, principalement le rap. Après, c'est vrai qu'on aime bien aussi ce qui bouge, donc euh, dans l'électro, la house, la deep house, slap house, tout ça, c'est... Okay. Ouais, Du rap Toi. Et après le Neg Marron c'est un peu rap reggae il me semble Ouais euh... enfin, je sais pas je connais pas ouais. du tout Moi, moi non j'ai pas trop écouté dans ma vie ça Mais voilà et en vrai ouais, ouais J'aime beaucoup aussi le reggae en festival je trouve que le reggae C'est encore autre chose que même quand on l'écoute Personnellement parce que le reggae c'est vachement Humain et c'est important d'avoir les gens en physique Encore plus que dans d'autres trucs mais le rap aussi bien sûr De toute façon le rap et le reggae c'est très proche Donc voilà mais ouais surtout le rap Et du coup le reggae qui se mélange ce soir avec les Neg Marron Ok bah écoutez les garçons Merci d'être venus et puis bah on vous on vous souhaite du coup bah bon bon courage du coup pour l'open mic de Band 2h. On se retrouvera du coup, on ne sait pas je pense ici, euh, quand on aura des nouveaux invités, on reprendra le direct, ne vous inquiétez pas. Et euh, au programme du coup il y aura Lace qui se jouera sur la scène, je pense qu'il doit être juste à côté de nous. On vous dit à tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, du freestyle, pardon. <rire> Waouh. Je t'avais Yeah. Ah oui le freestyle, j'avais oublié. Ah ouais le moi. petit freestyle game. C'est quoi le nom de la chaîne web tv web tv ça vient du 27 c'est ça waouh nous on vient du 7-6 les gars Yeah. Y en a maman j'ai trouvé mon univers la cible devient de plus en plus nette tout va mieux depuis que j'ai compris qu'il fallait pas faire attention aux gars du net je suis resté focus alors que j'ai même pas une seule paire de lunettes traîne avec des gars du 9, 3, des gars du 7. J'ai pécho la poteau de ma poteau qui vient du 13. Alors qu'elle a un gars qui vient du 13. Bref, je me fais chier comme un rat mort, donc je fais ce que je fais de mieux. Avec ma bouche, j'ai fait le tour de la France. Avec ma langue, avec mes mots, telle est la question. Je m'appelle Sina de ma petite ville. Je prends mon temps pour mes releases, Je suis pas du genre à envoyer des dick pics. Ravaler vos grands discours, je les mange comme des petits pitch hein. Je vois ma punch comme hypercute. Je vois le punch pour hypercute. Elle dit que je suis hypercute. La vérité, c'est que je joue au bouclier, petite termite. T'es peut-être un plus 10. Mais t'es qu'un moins que rien Ça se voit t'es plein de vis quand tu manges tes macarons t'es plein de pistes quand tu guettes le K40 T'es qu'une mouche et t'es qu'une tapette Quand tu chantes on saute à peine Passe le mic je saute à peine La prochaine fois tu passes après d'accord Loupe pas le train du Manitou Il faut que tu sautes à bord À l'intérieur y'a un goût d'amour Et dans mes textes il y a plus d'un mot Alors que dans leur âme y'a a plus d'un mort Et dans leur rêve il a plus un beau y a quoi il a plus qu'un beauf Gros défi mais grosse dédits Yannick Jalot Promis bientôt je vais signer dans la Belle Bio Les filles ne m'appellent pas vraiment je suis à peine le jeune rookie qui est à peine gros avec Fred Musa, je suis chez le copain, j'ai tape et le cro. Ouais. Se balader dans un printemps au mois d'avril, c'est assez drôle. Se balader dans un printemps au mois d'avril, c'est assez drôle. Hey Ça va, ça va ou pas ah, C'était <rire> ah, super, j'avais oublié qu'il y avait le rap à faire, bah oui j'ai le petit freestyle, j'avais oublié. Ouais un petit peu de rap, mais c'était super peu sympa, peu franchement super sympa à écouter, on s'est ambiancé et tout, nous. Sinap et... Synap. Synap voilà. Synap et Georges. Voilà, nickel. impeccable. Impeccable, voilà. c'était le... Georges Sinap. Merci à vous. Ouais, impeccable, merci, merci, merci à, vous. à vous les garçons.